Marcela, uniquement, professionnelle. Portez, masque et Merci, Aujourd'hui, j'ai euh, essayé de voir avec les organisateurs pour améliorer encore plus. Parce que même si effectivement ils ont pris des mesures de sécurité, il y a des gens qui se croisent à moins de mètres. Donc c'est encore intensifier cela de manière à ce que ce marché puisse continuer tous les samedis et mercredis, vu le nombre de primeurs, de personnes qui sont là, qui sont venues acheter en gros. C'est qu'il y avait un manque et ça permet quand même de soutenir un peu l'agriculture. La et nous continuerons à le faire. Je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir aussi euh, euh, un plan de solidarité avec les Goavi pour porter aussi pour certaines personnes de la viande et des saucisses. Donc je pense que c'est une forme de solidarité pour pouvoir continuer à faire tenir l'économie, si petit soit-il, mais il faut faire tenir cette économie. Mais je viens de bouillonne, je vous dis merci, parce façon intime. Petit... Vous voyez légumes primaires à Et c'est grâce ici qu'on arrive à se ravitailler. Alors Je vous dis merci, merci de tout cœur. Ça nous a permis de vendre et de dévendre nos bananes parce que si ce n'est pas lui, on aurait perdu tout nos bananes. Donc là, effectivement, nous venons de constater que je prends les mesures pour pouvoir organiser le marché. Là, ça va un plaisir. Merci d'avoir de habilité. Et nous qui avons organisé après ça. Merci pour ce problème, Pas de problème.